Monster. Les aisons sur quoi j'ai trop de mal contre les, les pitons quoi Y'a un parachute qui est arrivé aussi. Master Troll 2, ouais. Le me mais... mec je l'ai tué, je rentre dans mon hélicoptère et je repars avec mon hélicoptère Merde Attention l'objectif a été neutralisé, terminé Je prends des balles de snipe Ça vient ça ah oui. J'ai lâché bien. T'es où, quoi Des pétons quoi Oh ouais. ah, je suis suicidé avec l'hélicoptère Ouais, je sais. C'est celui qui m'a tué qui a pris mon hélicoptère. Là ouais Il m'a saoulé Ça brûle, ça va revenir OH NON Ça brûle plus trop là Attends, je le pose dans un endroit dégagé Je sais pas où je vais mais je... Je les gamer loin mais promis je... Merde que te pegé bien, de PG dedans Il est quoi en face Il est brouillé GG En gros merde J'suis pas volé J'suis pas volé Oh le demi-tour avec l'arbre <rire> C'était l'arbre. <énorme. rire> oui je sais Excuse-moi <rire> oh, Tiens, soigner a personne qui veut B, vous êtes au courant, ils sont tous en train de mourir sur Trop bien ce jeu. Ça va Fuse Deux à Fuse non. Si J'ai tué les deux, il y a un encore autre qui Il va Fuse, ça un à droite Ah il m'a eu, il y avait un autre, il y avait un 24... Il y a une batteuse posée dans le couloir Bande de plots. Quand je vous ai dit y a personne qui couvre B, ils sont tous en train de mourir, qu'est-ce qu'il vous a pas. Oh putain Attends Gonner, attends, attends, attends. Reste tranquille deux secondes. Le char est à droite, derrière toi. Bon, Allez de tra... C'est bon. Ils sont sortis Ça fuse Attention charge C'est bon, c'est bon, c'est clair. <rire> c'était énorme Gunner, c'était énorme. Elle <rire> destructionneur sonneur. Avant, il y avait un bâtiment. Mais ça, c'était avant. <rire> Pardon. Mais <rire> le copain est allé dedans, ce cours. ah, ah, ah. <rire> C'est trop génial. C'est dommage qu'il ne nous donnent pas des points pour les TK. Il pourrait en aussi. Hein. 3 DK 4 Je sais ouais, les 3, 3, t 4, 4, je crois. 4, 5, 5, 5, 5, 5. Ah. Bon là tu vois on les a repoussés, hein, ils sont a... Ouais, ouais bien sûr, tu peux pas fermer ta gueule toi des fois Putain connard tu casses les couilles. Attends, on les a tellement bien poussés, quoi. Ah, là, franchement là les mecs ils sont au fond de leur spawn ah, ouais. poser les bon, Ils sont où Ils sont morts Non ils sont partis. Ils sont là Moins un, moins deux. Oh non, pas moi qui l'ai eu 2, putain je suis dégoûté. Ouais. On va, on va le coller quoi T'as des mines là celui si C'est génial. Oh que c'est beau. C'est beau gunner C'était Oui mais moi je suis mis banane, parce qu'ils vont arriver là Psychopathe. Non, non, non, non, Alors c'était bien Putain en cul, bien. ta mère, Bip M 16 sérieux. Oui, oui. Euh, Cobra bipier canon. OK. du 67, je sais pas quoi là. Ouais. Moins un. Il se ferait il se ferait à gauche. Come on. Il passe à droite. Come on. Quoi Il y a la team. Il se ferait. Il, sait faire. il, sait faire. il sait faire. Oh, arrête ça, c'est moi 3 oh, ce bites là, putain, on a compris comment ça marche hein. On se prépare hein. C'est vraiment Il y a ma discrétion là Ah ouais discrétion. Oh le char, le char, le char, le char Ouhouh oh, oh, oh Viens, Gunner Viens, c'est la fête Ahahahah <rire> oh, Mais mon dieu <rire> Oh, ce passage Il est resté un de <rire> temps J'en ai couché qu'un trousset, je sais pas Oh mon dieu je suis m'évoqué